Effectivement, euh, l'art de la peinture Chan, euh, beaucoup de grands maîtres ont tenté d'exprimer cette, cette vacuité euh, à travers la maîtrise d'un cercle parfait. Euh, J'ai toujours rêvé de pouvoir l'interpréter en grand format et de pouvoir dresser mes toiles et avoir peut-être un choc métaphysique de cette euh, réalité de la vacuité. Et, mais c'était excessivement difficile et la jolie petite histoire c'est que je mettais mes, mes châssis au sol euh, et j'essayais de courir autour des châssis euh, en me cassant la figure dans la matière et sans jamais arriver à maîtriser ce cercle parfait dans des formats aussi gigantesques. Et puis un jour, je me suis retrouvée euh, devant une petite étendue d'eau qu'il y a au pied de mon atelier. Je buvais une tasse de thé, je discutais avec euh, mes amis les poissons, les carpes et tout à coup, je vois un petit étage une toute petite grenouille qui saute dans l'eau et qui fait ses cercles parfaits et ses ondes infinies. J'ai eu une, une, une prise de conscience vraiment très jolie à ce moment-là et je me suis dit, mais, mais bon sens, c'est bien sûr, il faut absolument que je monte sur la toile, que je me mette au centre et que, comme les derviches tourneurs, ces danseurs qui, qui rentrent en une espèce d'extase, de, et, et, et qui tourne autour d'eux-mêmes, de avec mon pinceau, je puisse interpréter euh, ce cercle parfait. Et, et donc là, il y a une, dans le catalogue de l'exposition, il y a une belle image où on voit justement en train de, en train de travailler euh, sur ces châssis, sur lesquels j'ai énormément euh, œuvré pour euh, déjà faire tout euh, ce, ce travail de couleur, hein, cette approche euh, vibratoire de la couleur, et ensuite je monte sur ma toile et, et, et, et et j'interprète ces cercles. Donc cette série cercle, vous voyez en bas, euh, sont nés euh, de cette essence-là. Mmh.